Cette présentation est le corrigé d'examen régional pour l'obtention du certificat de cycle collégial. Arrêt sous-massadeur, session juin 2011. Cette, cette correction concerne l'exercice 4. Cet exercice comporte le cours fonction linéaire, fonction affine, noté sur 6 et demi. L'exercice 4. Énoncé. Soit F une fonction linéaire, telle que F2, f de 2 égale à 1. Petit A, construire une représentation graphique de T de la fonction F dans un repère orthonormé. Petit B, montrer que F de X égale N demi X. Deuxièmement, soit E de coordonnées 4 et 2 et F de coordonnées 2 et 4 qui sont deux points et T est la translation qui transforme E à F. Petit A, vérifier que E appartient à T. Petit B, construire des primes l'image de T par la translation T. Petit C, déterminer les coordonnées de point G telles que E est le milieu de GF petit D, montrez que E est l'image de G par la translation T. Troisièmement, soit G une fonction affine représentée par la droite D'. petit A, déterminer G2. petit P, déterminer l'expression de la fonction G. Question 1, petit a. Construire la représentation graphique t de la fonction f dans un repère orthonormé. En a, f est une fonction linéaire, alors sa représentation graphique t passe par l'origine du repère. Ayant le coordonné 0, 0. Ou Et en a, de plus, f de 2 égale à 1. Alors T passe par le point ayant les coordonnées de 1. Donc là on a deux points, donc on peut passer par, on peut passer à, à la construction. Premier point c'est O00 et on va préciser deuxième point de 1. De 1, voilà. Et par la suite, on trace, en trace la droite, t passe par o et le point ayant comme coordonnée de 1. 1b, montrer que f de x égale 1 demi x. f est une fonction linéaire, donc f de x s'écrit sous la forme f de x égale à ax. On a f de 2 égale à 1, alors 2 fois a égale à 1. Donc a égale à 1 demi. Donc f de x égale 1 demi x. 2 de petit a. Vérifiez que e appartient à T. On a E de coordonnées 4, 2 et D ayant la fonction f de x égale 1 demi x en calculant f de 4. On a f de 4 égale 1 demi fois 4, donc f de 4 égale à 2 ce qui signifie que D passe par le point E ayant coordonnées 4, 2. En conclusion, E de coordonnées (4;2) appartient à deux petits b Construire des primes l'image de D par la translation T En t, la translation transforme E en F donc F est l'image de E par la translation T En A D' est l'image de D par la translation T, et F est l'image de E par la translation T, et puisqu'on a E appartient à D, donc F' appartient à D'. L'image d'une droite par une translation est une droite qui lui est parallèle. Donc D' parallèle D'une droite parallèle à D qui passe par F. On va passer à la construction. En utilisant l'équerre, on cherche la droite perpendiculaire en utilisant la règle. Après, on fait la translation de l'équerre vers le point F puis on trace la droite parallèle à D' D' parallèle à D et par la suite on prolonge D' et on mentionne D' à droite De Petit c, déterminer les coordonnées de point g telles que e et le milieu de gf. On a e de coordonnées 4, 2 et f de coordonnées 2 et 4. On considère g de coordonnées x, g et y, g. Et on a de plus e et le milieu de gf, donc X e égale à XG plus XF sur 2. Y égale à YG plus YF sur 2. Alors 2, Xg, 2 fois XG égale à X 2 fois XE égale à XG plus XF. Et deux fois Y égale à YG plus Y F. Donc 2 fois XE moins, on va le déplacer ici, ça sera moins XF égale à XG et 2 fois YE moins YF égale à g. Alors on va passer à la partie numérique. On va remplacer les valeurs. XE, on va la remplacer par 4. Donc 2 fois 4, ça fait 8. Moins 2. Donc 8 moins 2. Et on va remplacer YE y, e par 2. YF par 4. Et 2 fois 2, ça fait 4. 4 moins 4. Donc ça va donner pour la première 8 moins 2, c'est 6. YG, 4 moins 4, ça fait 0. Donc les coordonnées de g, c'est 2 c'est 6, pardon, 6 et 0. Deux, deuxième question, petit D. Montrez que E est l'image de G par la translation T. T est la translation qui transforme E en F. En an, E est le milieu de GF. Donc, GE, GE, égal à EF. Donc E est l'image E est l'image de G par la translation qui transforme E en F. Troisième question petite a. Déterminer G 22 2 en a en a F de coordonnées 2 et 4 qui appartient à d' et d' est la représentation graphique de la fonction g donc g de 2 égale à 4 troisième troisième question petit b déterminer l'expression de la fonction g g est une fonction affine donc g de x écrit sous la forme g de x égale mx plus p. En a t f de x égale 1 demi x et d' g de x égale mx plus p. Puisqu'en a d est parallèle à d' puisque d' c'est l'image de d par la translation t, donc m égale à 1 demi. Donc, des primes devient g de x égale 1 demi x plus p. Et on a g de 2 égale à 4. Donc, 1 demi fois 2 plus 4, plus p égale à 4. Alors, p égale à 4 moins 1, égale à 3. Conclusion, g de x égale 1 demi x plus 3. Merci de votre ton